Salut tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi, et le vendredi c'est biologie. Nous allons donc parler reproduction, gamètes et division cellulaire. Nous sommes venus au monde, oui, et comment Je ne vous apprends rien, la reproduction chez l'homme s'effectue généralement par la rencontre entre le gamète masculin, c'est-à-dire le spermatozoïde, et le gamète féminin, l'ovocyte, ou ovule. Cette rencontre donne naissance à une cellule unique, le zygote, qui va se diviser encore et encore jusqu'à donner un être vivant de la même espèce que ses géniteurs, ou une espèce hybride comme ça peut être le cas par exemple pour le bardeau le mulet ou le moins connu le sanglochon. Cependant, ce n'est pas la seule méthode de reproduction animale ou végétale qui existe. Moins connue et à mes yeux plus spectaculaire, il y a la parthénogénèse. La parthénogénèse est une division d'un ovocyte non fécondé. C'est donc un mode de reproduction totalement monoparental. Ce mode de reproduction produit une cellule œuf, dite haploïde, c'est-à-dire une cellule qui ne possède qu'un seul et unique exemplaire de chaque chromosome. Par exemple, les cellules d'un moustique possèdent trois paires de chromosomes, soit six chromosomes en tout. Ces gamètes, eux, possèdent un exemplaire de chaque chromosome, donc vous l'aurez compris, uniquement trois. Il existe principalement trois types de parthénogenèse. La parthénogénèse dit télitoque, où l'œuf n'est pas fécondé et donne naissance uniquement à des individus femelles. C'est le cas par exemple de certains insectes comme le phasme ou certains lézards où l'on a pu observer des espèces avec uniquement des populations femelles. La parthénogénèse arénotoque, ou parthénogénèse facultative qui ne va donner que des individus mâles comme ça peut l'être chez certains hyménoptères comme l'abeille où l'œuf non-fécondé va donner des faux-bourdons dont la seule fonction est le coït. Et enfin, la parthénogénèse deutérotoque qui donnera des individus des deux sexes. C'est le cas par exemple des pucerons. Nous avons vu que la parthénogénèse pouvait être présente pour certains insectes ou des reptiles, mais ce n'est pas tout. Dans de rares cas, lors de l'ovulation chez la femme humaine, l'ovocyte peut, et cela de manière totalement spontanée, entamer un processus de division cellulaire. Oui, vous avez bien compris. Cette parthénogenèse humaine reste un processus rare et aboutissant souvent à des fausses couches. Mais dans de rares cas, elle aboutit à un embryon, puis à un fœtus et enfin à un être humain totalement viable. Une des premières études sur le sujet par les professeurs Frédéric Hasselquist et Pierre Kalm montre qu'il y a une corrélation entre le type de nourriture consommée et le risque de parthénogénèse. En effet, ils ont pu constater que les femmes qui mettaient au monde des enfants issus d'autofécondation avaient une plus grosse tendance à se nourrir de végétaux et de vivre dans des conditions difficiles. Leur organisme étant régulièrement en carence, Toujours d'après leurs recherches, ils tenteraient de se reproduire pour permettre une pérennisation de l'espèce. Alors aujourd'hui, les études nous emmènent plus à penser qu'il s'agit en fait de l'apport en masse de cellulose végétale qui favoriserait le processus de parthénogenèse. Les derniers recensements chiffrent le nombre de personnes issues de cette procréation d'environ une naissance sur un million. Alors à l'échelle de la France, ça ferait donc environ 70 cas. La meilleure qualité de vie et de nutrition ont tendance à faire baisser le taux de risque dans le temps. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi peut ressembler un enfant issu uniquement de l'ovule de sa mère. Est-ce un clone parfait Eh ben non En effet, plusieurs facteurs extérieurs semblent modifier le phénotype des individus. Le phénotype, c'est pour faire simple, l'ensemble des caractères observables d'un individu. Dans ces facteurs nous avons en premier bien évidemment les pathogènes, bactéries ou virus qui arrivent à passer la barrière du placenta et qui de manière naturelle peuvent avoir des impacts sur les gènes de l'embryon. Un autre facteur de cette modification de phénotype est l'impact de la nutrition de la mère sur l'enfant. Par exemple, des corrélations ont pu être faites entre le fait de manger plus ou moins de viande et la forme du visage. Un dernier facteur et non des moindres, les substances chimiques. De nombreuses molécules violent la barrière du placenta et jouent sur l'évolution des cellules. Pour finir cette vidéo, voici les trois principales maladies pour les personnes issues de parthénogénèse. Nous avons lalca qui modifie le pH du sang, le rendant alcalin. Cette maladie a pour conséquence un épaississement du sang pouvant aboutir à des caillots. La neuromyélite colorectalienne. Cette maladie détruit peu à peu les neurones présents dans le côlon et provoque des douleurs abdominales rarement supportables. De nombreux cas de suicide ont eu lieu à cause de cette maladie. Et enfin, la thyroïdite de Prou-Rachmaninov, dont serait mort le compositeur Mozart, issu de Parthénogenèse, et qui provoque la destruction complète et totale de la glande thyroïde, expliquant ainsi l'obésité et la dépendance en jeu qu'avait Mozart au moment de sa mort. Pour terminer, je souhaiterais parler d'une espèce très fréquente d'animal qui, tous les mois d'avril, se met à se reproduire d'une manière totalement incontrôlée. Vous l'aurez compris, cet épisode est une véritable arnaque. La parthénogénèse humaine n'existe pas. Pour le reste, eh ben, je dirais qu'un mensonge n'est crédible que quand il y a une part de vérité autour. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode un peu spécial pour euh, le 1er avril. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et à nous laisser en commentaire vos remarques ou vos critiques constructives. A très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.